Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier sur les, les données personnelles. Alors j'espère que vous avez bien compris que l'atelier était sur cette thématique-là. Euh, je vais me présenter rapidement, je m'appelle Pierre Guillomard, je suis chargé de mission numérique au CRIJORNALP. Le Journal, CRIJ c'est le Centre Régional d'Information Jeunesse. Euh, c'est la structure qui coordonne, qui anime les points et les bureaux d'Information Jeunesse. Donc en fonction des endroits où vous habitez, vous avez peut-être un, un pige ou un pig sur votre sur votre territoire. Euh, et actuellement on travaille beaucoup, on, on a envie de beaucoup travailler en tout cas autour de ce qu'on appelle des données personnelles et comment finalement on peut mieux vous accompagner euh, dans la gestion de ces données personnelles, toutes ces données personnelles qui sont, euh, qui sont en ligne. Donc ce qu'on qu vous propose cet après-midi, c'est de faire euh, une petite découverte de ce que c'est que la donnée personnelle, des fois vous entendrez dire data, je suis désolé déjà pour, euh, pour le jargon. Euh, donc, Voir un petit peu comment toutes ces données personnelles sont collectées, comment ensuite elles sont monétisées, on reviendra sur, cette, sur ce terme de monétiser, et ensuite qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces données, et qu'est-ce qui est fait dans le domaine du marketing, mais aussi dans le domaine du social, dans tous les domaines qu'on peut, qu peut imaginer. Et pour ça, on va vous faire marcher dans un premier temps. Je l'explique. On va d'abord euh... oui, faire un petit tour de table avant de commencer. Ouais, Hyper rapide, votre nom, prénom, ou enfin, juste votre prénom à la limite, et puis euh, ce que vous faites, euh, pourquoi vous êtes là en gros, mais très très rapide. Ok Qui c'est qui commence Qui c'est qui se lance donc je suis avis, on en service civique à la MGC de Conférence, ah, je travaille sur le de jeunesse. Merci. Julie Rigobert, euh, informateur jeunesse au bureau d'information jeunesse de Bourg-en-Bresse. Oui. Je suis Mamie et je travaille au CRI Journal, qui est le Centre régional d'Information Jeunesse. Étienne, je suis oui. coordinateur jeunesse à la MGC de Presque Confluence. Oui. Tony Goupil, là, je suis en service civique. Okay. Je Pauline, donc je peux je dire. Moi même, ouais, je, ouais, ouais. je euh, okay. m'appelle Pauline Reboul et je travaille dans une association qui s'appelle Fréquence École et qui euh, s'intéresse à l'éducation immédiate. médias. Je m'appelle Sabouin, je suis bénévole, enfin volontaire à l'inicité Saint-Etienne. Je m'appelle Maxime et je suis volontaire à l'inicité Sabouin. Le Canisa, le Monkera, la mission locale de vendre. Okay. Pareil, on travaille sur le numérique. Diablo est-ce que la mission locale de faire cette proposition Qui c'est qui a un smartphone sur ça Magnifique. Alors, juste avant de commencer, trois personnes qui sont, vous avez vu, c'est à ce que je qui sera là plutôt en tant qu'observatrice. Euh, Yannick qui est là pour vous filmer. Donc, je vous rappelle qu'on est filmé et qu'on vous fera signer à la fin des générations de l'image. Et puis donc mon collègue Yannick qui est aussi là en tant que serviteur. Ouais, si, vas-y. Non, non, c'est si juste pour dire bonjour à... Oui, bonjour. Emmanuel. Emmanuel. je suis en service ici. Ouais, sommes... Je sais peux exister. D'accord, Ouais. Donc combien de smartphones Avec 3G Oh, là, le jeu. Et c'est des smartphones que vous pouvez accéder au... Okay. Combien d'Android De quoi D'Android. C'est toi. Okay. Donc ce qu'on vous propose tout de suite, c'est de vous mettre en groupe. Alors on est combien On fait 2. 8 et 10. Donc on va faire 4 euh, groupes cinq groupes de 2. Ça me semble pas mal. Sur ces cinq groupes de 2, vous allez tous sortir vos smartphones et vous allez télécharger une application s'appelle Alors, si vous voulez la Wifi, fi alors vous remarquerez qu'à les... qu la région, ils confondent Google et Safari. Donc, ils ne savent pas faire la différence entre un navigateur et un temps proche. Oui, <rire> Alors, la Wi-Fi, il faut se connecter sur ouvert. L'identifiant, c'est visiteur avec un V majuscule et le mot de passe, c'est CRRA en majuscule. Et ensuite, vous allez soit sur l'App Store, soit sur le, le Google Play et vous téléchargez. Alors, mettez-vous par groupe. Déjà ouvert. Euh, je, je, ils sont faits, les groupes j'ai hum. bah, bah, bah, de besoin. Besoin. Bon, en fait, on se confirme, là. si euh, je suis sur Internet, et donc, vous téléchargez Rock Plastic Ok, bah si vous l'avez tous téléchargé une fois dans le groupe, vous pouvez la lancer. Et quand vous la lancez, vous êtes en face d'un premier choix qui est. J'ai une question. Est-ce qu'il y en a qui l'avaient déjà et qui s'en servent Personne n'avait du rhum plastique ouais, non, Le plastique et le classique pour courir. Le classique pour courir. Oui. Le on, globalement, euh, fonctionne à peu près de la même manière. Donc, quand vous l'avez lancé pour vous inscrire, qu'est-ce que vous avez comme choix Google+, parce que sur Facebook, connexion, pour Ok. Et qu'est-ce que vous faites généralement quand vous téléchargez une application E-mail. Vous vous inscrivez par email mail oui. oui. ouais. Personne ne, ne clique Et sur, euh, sur Facebook Parfois, c'est notre lettre Non, mais non, je pense que c'est OK. Alors, pour s'amuser, on va se connecter via Facebook. Vous avez toujours dit Facebook Non, je suis ah. hein pas grand Je suis allé avant. Hein Je suis pas très drôle, je crois. Pas de chéri fantastique, il ça a une aussi. Pas de jamais sans qu'il les déçu, donc, vous allez vous connecter, vous inscrire finalement à fantastique via Facebook. Et alors, effectivement, après, vous pouvez commencer à rentrer dans les paramètres. Et vous allez voir que dans les paramètres, il va vous demander pas mal de choses. Bon, on va quand même faire une un tout, toute petite première pause pour s'interroger sur ce qu'on appelle les CGU. Qui c'est qui connaît les CGU Condition générale d'utilisation. Ok, qui c'est qui a déjà vu les CGU une fois encore. Oh Ouais, mais c'est... J'ai du bien à la porte. Non, c'est Euh... Alors, c'est la un fois-là, vous pouvez vous venir à vous. Alors, par contre, il faudrait que vous rejoignez un groupe, et en 3 secondes, on est en train de télécharger une application euh, qui fait podomètre et qui compte les pas. Donc, personne n'a jamais lu le CGU conditions générales d'utilisation. Pas entier. Pas entier. Pas entier. C'est Et pour ceux qui ont lu des passages, est-ce que vous avez lu des choses concernant l'utilisation les... de vos données personnelles quant au service qui est utilisé Donc Jules qui a, à cause de moi, lu les. <rire> J'ai lu de Facebook en entier. Effectivement, si un jour vous, vous amusez à lire les, les conditions générales d'utilisation, euh, la plupart du temps, dans ces conditions générales d'utilisation, sont bien spécifier ce que le service web est, euh, est en capacité de faire avec nos données. Enfin, il s'autorise le droit de faire un certain nombre de choses avec les données. Donc c'est un, un des mensonges qu'on fait le, le, le plus quotidiennement, c'est d'accepter de, euh, des conditions d'utilisation et des règlements qu'on ne lit pas. Alors, pas je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut toujours lire les conditions générales d'utilisation, mais euh, voilà, en tout cas euh, dedans il y a quand même plein de choses. Ce n'est pas du tout neutre euh, les conditions générales d'utilisation. Deuxième point, il y a un, un jargon qui s'appelle le Signal Simon SSO, et qui en français c'est l'identifiant unique. C'est je crois du que... coup. Je crois pas. Ouais. <rire> on vérifie un ouais. peu. Ce, ce concept d'identifiant unique, c'est le fait que euh, quand on se connecte à un service web, on va avoir la possibilité quasiment tout le temps de le faire en passant par ces identifiants. Facebook, Google, Twitter. Voilà. Et ça, euh, alors, petit contexte, c'est un, un des fantasmes des, des grandes, grandes entreprises du web. Et du, du moment qu'on a. Non, juste pour dire que, par exemple, euh, Facebook fantasme beaucoup sur cette question d'identifiant unique. Une fois qu'on se connecte au web, toujours par eux, finalement, ils auront un petit peu gagné la bataille, notamment la bataille contre, contre Google. Ok ah, je vais trop bien. Ce que je vous propose maintenant que vous avez téléchargé l'application, que vous avez un petit peu regardé euh, les paramétrages, est-ce qu'il y en a qui ont indiqué leur poids et leur taille C'est vrai de la surprise, c'est Est-ce qu'il y en a qui ont menti Non. Si, si, moi. J'ai en train de mentir. Est-ce qu'il y en a qui montrent régulièrement dans, dans, les, dans ce qu'ils déclarent au service web Ouais. ouais. Pourquoi Je sais pas. T'as des pour pas qu'on me retrouve... Ouais, parce que j'ai le sentiment d'être un peu traqué. Ouais. Ouais. D'autres réactions, pareil Ouais. Les murs de téléphone. Tu me donnes pas Ouais. Voilà wow, Je... sur Facebook. Le prénom, le nom, c'est pas, pas les bons. La naissance, c'est pas la bonne. L'emploi, euh, c'est pas le bon. Enfin, j'ai mis que du, que du pico, quoi. D'accord. tout s'amuser, amusé. Et, euh... <rire> Et est-ce qu'on a le droit de mentir ou pas mmh. voilà. C'est un choix. Là, de, ça, il y a fun, là il faut que je un truc. <rire> Donc effectivement, euh, Facebook, Google, pas vous foutre un procès parce que vous avez, euh, vous avez des fausses informations sur vos groupes. On en reparlera. Donc maintenant on va faire un petit jeu. Parmi les groupes, il y en a un qui va brancher le, le bonomètre et qui va aller jusqu'à la scène pour compter ses pas en fait. Donc, alors, être peut-être un peu biaisé par le rythme. Mais l'idée, c'est que vous allez, il y en a un des deux, là, il y a un groupe de trois, qui va prendre le smartphone, charger euh, le code ah. le lancer, et puis compter ses pas de la scène. Jusqu'à ici, il fallait aller-retour. Et moi, je vais vous accompagner, parce que je veux bien savoir aussi comment euh... ça fait. <rire> c'est super vraiment. intéressant. Est intéressant. Est... <rire> Alors, est-ce que ça va être faussé en fonction des tailles, tout ça On va On y va Alors, on... Alors c'est intéressant. On va plutôt le mettre à la main, mais on en reparlera. Un par deux. Tu vas aller. Ah ouais, tu vois que ça Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, avec nos smartphones Pourquoi on arrive à faire ça Je veux que c'est mmh. Ouais. A Alors à votre avis, est-ce que c'est de la géo -cabine? Non, c'est un truc... C'est mélange Ça C'est mélange entre beaucoup de paramètres. Le paramètre des mouvements, le pose. c'est du mouvement. Ouais. C'est euh, un capteur voilà. qu'il y a dans l'iPhone qui s'appelle l'accéléromètre. Un capteur de mouvement. Ce qui fait que si vous restez sur place et que vous faites bouger votre téléphone euh, comme ça, il va falloir que vous fassiez des bas. Et c'est pas du GPS. Alors que par exemple, euh, Rantastic. D'autres applications Rantastic fonctionnent plutôt avec du GPS. Ouais. Là, on est sur un capteur de mouvement. À votre avis, il y a combien de capteurs sur un, un appareil comme ça Ouh Plein Quoi, à peu près euh, Capteurs de mouvement, les capteurs pour les signaux, des radars, des GPS, des gé euh, la, géolocalisation, géoloc euh, la géolocalisation des données, les transits de données, quand on passe à côté des bornes pour savoir ce qu'on fait <rire> sur le téléphone, Il n'y a que ça, ouais. pratiquement. Il y a, y a que, que ça. Depuis maintenant, il y a des thermomètres. Et aussi des gyroscopes. Ah, gyroscope, je le pour. Sur on se porte la position par rapport à la Terre. Ah. Sur l'iPhone 6, c'est un gyroscope. J'ai découvert ça hier. Donc, ce petit truc là, c'est bourré de capteurs. Et globalement, tous ces capteurs vont collecter des données tout le temps, comme on vient de le faire. Et donc, c'est euh, l'ensemble de, ces, de ces données collectées. Ça génère, vous en avez sûrement entendu parler, ça génère quoi Il y a une affiche, il y a une grande affiche dans, le, dans les centrale de la région. Des data. Des data et le big data. Profil à l'internet. Ils éditent notre profil, quand on y regarde, après on reçoit des pubs par rapport à ce qu'on a fait la veille, alors qu'on n'a pas du tout mis ça sur Facebook ou ce genre de choses. C'est quand même sacrément bizarre. Enfin, c'est comme même non, là, pile à la pâte. On va bah sur un site, où on voulait regarder je sais pas, tel ordinateur, bah c'est bizarre, moi des fois mmh. sur Google il y avait marqué avant euh, Ah bah mmh. ouais, il offre mmh. tel truc sur tu tel site C'est marqué d'un site Ouais mmh. super perds mmh. tout ça, c'est le mmh. Data qui est permis faire mmh. ça Il y a des solutions de papa moi, mais c'est pas parce qu'on y voit pas que c'est pas compliqué de toute façon, tu dis d'accord. Au moment où tu rentres sur Facebook, le contrat mmh. d'utilisation qui fait lui page c'est ça. Hein mmh. mmh. C'est nous utilisons vos données pour des, pour des recherches, pour aussi, on peut utiliser vos comptes pour faire des recherches nous-mêmes sans en avoir à même informer les organismes de sécurité. Ça, ça. Donc, en fait, c'est arrivé après qu'on ait parlé des conditions générales d'utilisation. Ah oui, en fait, fait hein C'est en gros, on peut prendre ta vie, en faire ce qu'on en veut. Tu as dit oui. Ce que j'ai vu une fois, c'est vraiment, on fait ce qu'on veut de tes données. On peut même les donner à, à, au gouvernement américain s'il a envie de balancer une bombe, on, te les, don, on les donnera. Est-ce qu est qu'il les, donne les donne Non, il ne les donne pas parce que ça leur fait leur réserve. Et ensuite, ils les, aux, enfin, ils les revendent aux grandes boîtes de pub. Ils vont dire, il est allé sur tel site pour chercher telle chose. Et apparemment, il est bien intéressé par tel genre de choses. Donc, renvoyer de la pub pour en cibler, justement. En fait, il y a, je... il y a, parce il y a plusieurs éléments dans ce qui Il y a le fait qu'il euh, y a de la revente de données pour de la publicité ciblée, ça on, on voit au quotidien. Et il y a le fait que les, les, les agences centrales, les agences d'État récupèrent les données. Et c'est pas le même processus. Tu en as une ça. Par exemple. Mais c'est pas tout à fait le même processus. Non, ils les récupèrent dans les ports fantômes qui traînent parce qu'ils n'ont pas la verrouillé apparemment. Enfin, c'est là qu'ils passeraient, je ne sais pas pourquoi. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est ouais. difficile de savoir.. Euh, Ouais, il y a beaucoup de secrets qui entourent tout ça. Ouais. Euh, Après, en plus, il y a deux choses, il y a le fait de vendre les données parce qu'elles peuvent être réutilisées euh, dans un usage marketing, mais il y a le fait aussi, que, du coup, ça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 C'est des entreprises qui ne sont pas très connues et euh, qui vont collecter des données, euh, et qui ensuite vont effectivement permettre à des annonceurs de cibler euh, au plus près les préoccupations des, des consommateurs. Alors, on va tout de suite, je ne sais pas si vous voyez bien le, le tableur Excel, on va tout de suite faire le montage des, euh, des pas de chaque équipe. Alors, si on part sur l'équipe. Euh, Combien de pas 173. 173. Ok. Jules, 170. 170 Ouais. Ah c'est différent. Le troisième groupe. C'est qui a le moins de ça 589. 149 589. 189. 189. Ah. <rire> 114. 114. <rire> C'est pas du mal. <rire> Moi, je suis à... Je suis à 175. Je suis grand, content. Je comprends pas. 181. 181. Donc, vous voyez que dans une, dans un, dans une feuille de calcul Excel, j'ai euh, mis dans la colonne pas le nombre de pas que vous avez fait. Et bien évidemment, un service web comme euh, Rantastic, il peut avoir ça sur euh, beaucoup plus de pas, sur des, des temps beaucoup plus longs. Donc ce qu'on vous propose par groupe, c'est de travailler à partir de cette feuille de calcul et de compléter le nombre de pas avec les infos déclaratives qu'il y a sur le compte Facebook avec lequel Alors, euh, le Rantastic est, euh, est synchronisé. Donc, chaque groupe va se retrouver avec un nombre de pas et une personne qui a un âge, un genre, masculin ou féminin, euh, une géolocalisation et des centres d'intérêt. Et éventuellement d'autres euh, que vous pourriez un euh, petit choisir, d'autres critères. Par exemple, euh, ouais. le poids et la taille qu'on a saisi et voilà. en fait, on aurait pu les rajouter. De... Enfin, ouais. Donc, pour ceux qui ont choisi euh, de renseigner le paramètre poids-taille, vous pouvez l'ajouter. C'est une vraie donnée. Coup, en plus, c'est donnée, c'est. Euh, pourquoi on parle de données personnelles euh, et Je ne veux pas caricaturer, mais pour certaines filles, c'est super personnel. T'as <rire> <rire> <rire> dit pour certaines. Ah, bon, pardon. Ok, donc si vous. Alors vous pouvez ouvrir une feuille de calcul sur euh, les ordinateurs. Tout le monde a un.. Euh, Il y en a un qui libre là-bas. Donc soit vous faites sur feuille de papier, soit vous faites sur, euh, sur tableur. Okay. Maintenant que vous avez ces données, qui sont des données quand même très personnelles, vraiment liées à, à nos vies, ce qu'on va vous proposer, c'est d'imaginer. Je vais vous mettre le slide, parce que j'ai quand même essayé de chercher des, des jolies images. Deux solutions, vous vous mettez dans la peau d'un marketeur, donc quelqu'un qui va vendre des, des publicités, on en a parlé, tout ce, tout, tout ce collecte de data sert quand même beaucoup à faire de la publicité ciblée, donc vous avec les données qu'on a collectées, qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme pub Alors on va, se mettre en, on, va, on va prendre 20 minutes et puis vous allez réfléchir à une ou deux solutions. Euh, euh, permettrait de monétiser ces données. Quand, quand on dit monétiser, c'est-à-dire que à partir de données personnelles qui logiquement nous appartiennent, on en débattra après, euh, les gens vont faire du business. Ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez aussi imaginer, parce que ça, ça me semble très très intéressant, imaginer des services, et pas du, et pas du business. Parce que qu'actuellement, la, la plus grande majorité de euh, ce big data est utilisé, est utilisé plutôt pour faire du business Est-ce qu'on pourrait imaginer autre chose avec Donc ce qu'on vous propose, c'est par groupe vous prenez 20 minutes ou un petit peu moins, on verra comment ça avance et vous imaginez un ou deux services que vous pourriez vendre pour euh, finalement faire vivre votre entreprise de la bande de données et de ces données qui sont là. Donc si moi je prends mon exemple, vous avez quand même pas mal de choses, vous avez... Un nombre de pas, enfin on va imaginer que vous avez beaucoup plus de données sur les, sur les pas, hein, que vous avez un, un, sur une longue période, l'âge, le genre, la géolocalisation, où c'est que j'habite entre guillemets, mes centres d'intérêt et éventuellement ma taille et mon toit. Est-ce que c'est.. C'est OK Ok, donc voilà, on se, donne, on se donne 20 minutes, et puis dans 20 minutes, vous nous expliquerez un petit peu les idées que vous avez eues pour vendre ces données que vous avez collectées. Ok